Salut à tous et bienvenue pour cet épisode spécial de Dog News. Comme vous avez pu le voir, la chaîne a été au repos cet été. Nous avons préféré nous concentrer sur les articles et la diffusion des informations sur nos réseaux sociaux. La fin du mois d'août approche et il est temps de reprendre un bon rythme. Un grand merci à notre abonné Corentin3D qui nous a fait cette belle surprise avec cette jolie animation pour l'introduction de nos vidéos. Le lien de son Twitter est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à le suivre, il le mérite. Pour cette vidéo de reprise, nous allons faire un récapitulatif de toutes les informations qu'il ne fallait pas manquer au cours de cet été. Ainsi, pour les personnes qui ont bien profité de leur été ou qui n'avaient pas l'opportunité de suivre l'actualité autour de Naughty Dog, vous serez à jour pour la rentrée. L'été commençait fort avec l'annonce de l'actrice qui allait incarner Sarah, la fille de Jouet dans la série The Last of Us sur HBO. Il s'agit de Nico Parker, une actrice britannique. Elle a notamment été révélée pour son interprétation de Millie Farrier en 2019 dans le film Dumbo de Disney. Le 2 juillet, c'était le début du tournage de la série The Last of Us. Comme nous avions pu vous l'annoncer au cours du mois d'avril, c'est bien à Calgary au Canada que le casting s'est donné rendez-vous pour commencer les travaux autour de cette série tant attendue. Début juillet toujours, Christopher Dessay, un lead technique artiste de chez Naughty Dog qui a travaillé sur tous les jeux de la firme Naughty Dog depuis Uncharted Drex Fortune en 2007, affoler la toile en annonçant qu'il travaillait désormais sur un nouveau projet secret. Cela confirmait donc que Naughty Dog était sur l'après The Last of Us Partie 2. Hélas, à ce jour, nous ne savons toujours pas de quoi il s'agit. Le 7 juillet, Craig Mazin, le réalisateur de la série, annonçait que The Last of Us allait bénéficier de 10 épisodes qui dureront tous entre 45 minutes et 1 heure. 10 jours plus tard, Trois nouveaux acteurs rejoignaient le casting de la série. On découvrait ainsi les visages de Bill, qui sera incarné par Con O'Neill, de son partenaire Frank, qui sera incarné par Burry Bartlett, ainsi que de Perry, un rebelle dans une zone de quarantaine qui sera incarné par Jeffrey Pierce. Le 20 juillet, on apprenait par l'intermédiaire de Damien Petit, le président de l'Alliance Internationale des Employés de scène de Théâtre et de Cinéma, que chaque épisode de la série The Last of Us pourrait coûter très cher avec une somme qui dépasserait les 8 chiffres. Selon les bruits de couloir, la saison 1 pourrait coûter plus de 100 millions de dollars, ce qui est bien plus cher que la première saison de Game of Thrones. Visiblement, HBO dépense sans compter pour ce projet. On découvrait par la même occasion les premières images des lieux de tournage de la série et ça donnait vraiment envie. Deux jours plus tard, Jeffrey Pierce, l'acteur qui venait de rejoindre le casting pour jouer le rôle de Perry, un rebelle dans une zone de quarantaine, faisait monter la pression en déclarant que la série The Last of Us était un projet phénoménal. L'homme déclarait plus précisément, et je le cite, « Je pense que ce sont les meilleurs scripts que j'ai jamais vus concernant le souci du détail, de la structure, de la compréhension que sont Joel, Ellie et tous les autres personnages en substance. » Dans la même journée, une nouvelle actrice rejoignait le casting par l'intermédiaire d'Anna Trove. Cette dernière jouera le rôle de Tess dans la série. Le 30 juillet, on finissait un mois bien rempli par une offre d'emploi pour un job d'été proposé aux jeunes de 15 à 19 ans dans la ville de Calgary. Une offre d'emploi pour être figurant dans la série The Last of Us. Selon Keep Alberta Rowling, l'organisme à but non lucratif qui a partagé l'annonce, la série The Last of Us pourrait bénéficier de 8 saisons. Début août, de nouvelles images de lieux de tournage de la série The Last of Us étaient diffusées sur la chaîne de télévision CityV News. Mi août, on apprenait que Gustavo Santa Oyala, le compositeur des deux jeux The Last of Us du DSC Left Behind, mais aussi de la série HBO, allait tenir une série de concerts au mois de septembre en Espagne. Si vous êtes fan des musiques de The Last of Us et des musiques du compositeur et que vous rêvez d'écouter tout cela en live, ben c'est le moment ou jamais le 17 août, un groupe de dataminés découvrait de nouveaux assets liés au multijoueur de The Last of Us Part 2. Les découvertes laissaient sous-entendre que Naughty Dog avait pensé, à la base, à inclure un mode Battle Royale dans le multijoueur du jeu. Depuis, le multijoueur fut abandonné au profit d'un plus gros projet en standalone, plus ambitieux, qui devrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Enfin, le 20 août, on découvrait le salaire de Pedro Pascal, l'interprète de Jouet dans la série The Last of Us sur HBO. Un salaire à 6 chiffres bien au-dessus de la plupart des acteurs de autres séries. HBO semble vraiment tout miser sur son projet et nous n'allons pas nous plaindre de cela. Voilà pour ce récapitulatif des principales informations qu'il ne fallait pas louper au cours de l'été. Vous êtes désormais à jour et il ne vous reste plus qu'à suivre attentivement sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube les prochaines actualités. Car la rentrée s'annonce assez mouvementée avec le The Last of Us Day dans moins d'un mois. Mais il y aura aussi les nombreux projets Naughty Dog Mag avec le retour des documentaires, le lancement de nos émissions en live, mais aussi deux ou trois gros projets surprises dont nous avons hâte de vous parler. Alors n'hésitez pas à lâcher un gros like, à mettre un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous